Bonjour, je suis Juliette Patron, je suis actuellement élève conservateur à l'Institut National du Patrimoine en spécialité archives, puisque je suis archiviste de formation et j'ai exercé pendant près de 20 ans dans la fonction publique territoriale, en archives municipales d'une part et ensuite en archives départementales et j'ai souhaité euh, évoluer, progresser dans ma carrière et accéder aux fonctions de, de conservateur en passant le concours de l'Institut National du Patrimoine. Le métier d'archiviste d'abord je dirais c'est l'ouverture d'esprit qui caractérise le fait de Intéressé pas seulement à l'histoire et au passé, mais aussi à l'actualité, au présent, à tout ce qui se fait actuellement, parce que c'est important pour la collecte d'archives, puisque les documents produits aujourd'hui seront les archives de demain. Je dirais aussi que c'est un métier qui concilie la méthode, la rigueur d'esprit et l'application des normes, c'est quelque chose de très important. Et puis enfin, je dirais qu'il y a le goût de la relation humaine, hein, puisque dans notre métier, on est confronté à différents types de, de publics, des partenaires professionnels, privés ou publics, mais euh, aussi des chercheurs, scientifiques, amateurs ou plus simplement du, du grand public qui, qui viennent visiter les archives ou qui ont des recherches administratives à faire et qui, des fois, n'y connaissent pas grand-chose. Les archives sont les documents produits dans le cadre d'une du, activité, qu'elle soit euh, à l'échelle de l'État ou à l'échelle d'un individu. Vous moi, nous produisons des archives, mais les administrations, les entreprises produisent des documents dans le cadre de, de leur vie. À l'INP, on apprend à se poser des questions sur nos pratiques professionnelles et, et sur les situations professionnelles auxquelles on va être confronté dans nos affectations futures et on apprend à y répondre. On y répond par, par la force du collectif, en fait, moi c'est ce que j'ai appris la force du réseau, du, du partenariat avec les collègues. Euh, et surtout l'importance de la pluridisciplinarité pour, pour répondre à toutes les situations auxquelles on sera confronté. On apprend aussi euh, toutes les techniques administratives qui vont nous permettre de diriger un établissement. Pour ma part, je trouve que c'est euh, un moment exceptionnel dans sa carrière pendant 18 mois de pouvoir se former auprès des meilleurs intervenants dans tous les domaines. On n'a vraiment que les, les meilleurs intervenants et avec des possibilités de stage dans des lieux euh, extrêmement intéressants et gratifiants comme pour ma part ici les archives nationales.